Et voici donc le trou numéro 4 et c'est le par 4 des concours. Donc 250, on va dire 260 mètres, tout en montée, c'est à prendre en compte, tout en dévers gauche-droite, les balles ont tendance à partir sur le côté, et une série de difficultés qui rendent ce trou particulier. Je m'explique. Tout le côté, hein, hors-limite. Regardez comme c'est joli, on voit le champ là de, de, de colza. Donc là, vous êtes sûr que les balles se font inspirer. Pff, surtout qu'aujourd'hui, on a un vent, euh, là, euh, gauche-droite. Juste devant, là, je ne sais pas si vous voyez, juste devant, c'est une mare de flotte. Je ne sais pas combien il peut y avoir de balles à cet endroit-là. Donc on va le jouer, je vais aller m'aligner là-haut sur le bunker qui se trouve tout là-haut, que je ne n'atteindrai pas. Et on va la jouer. Hop, elle est partie, pas Andro. en gros, Donc sur la gauche, ok, elle est montée sur la gauche. Le coup n'est pas extraordinaire, je l'ai un petit peu gratouillé. Voilà, donc celui-là, il est plutôt pas mal. Vous voyez, il n'est pas simple. Il n'est pas compliqué non plus. Maintenant, un membre me disait tout à l'heure, 60% du golf des concours se joue ici. Car... Vous avez la mare. J'espère que vous entendez le son d'ambiance. Voilà, la mare. Combien de balles là-dedans Je ne sais pas, mais c'est un aspirateur à balles. Si vous regardez bien le hors limite les arbres toute la difficulté moi je suis allé me mettre voilà, sur la gauche Donc, je suis plutôt sur la gauche je suis plutôt content de ma balle parce qu'en fait c'est plutôt safe j'ai l'ouverture parce que le le green est plutôt bien défendu j'ai euh, le pic les 100 mètres qui sont passés il doit me rester un 60, je pense un 70 mètres en montée. Et là, vous allez voir que le trou en fait n'est pas simple. Voilà, là et là, vous avez les bunkers. On a juste l'entrée on voit le drapeau qui est sur la droite là-bas. Cette sensation. Ah, je suis parti. Du coup, à droite. Et eh ben voilà Et eh. eh oui, les pieds sont plus bas. Et eh ben voilà, je viens de me faire avoir. J'ai la balle qui termine dans le bunker de droite. On va pas dire que c'est les emmerdes commencent. Non, non, n'exagérons rien. On va rester. Le golf est un sport mental. Le, le mental a toute son importance. Et en fait, je m'efforce, je m'entraîne. Et la caméra m'a aidé à ça à m'efforcer de rester positif, de donner des commandes positives à mon cerveau. Je regarde une chaîne, c'est celle de Edouard Montaz, spécial d'étiquage, j'en profite. Et j'adore la sémantique, le dialogue qui est donné au cerveau. C'est ça. Je me contente, je contemple mes balles, je me contente de ce que je joue. Je prends plaisir alors. <rire> non, je ne suis pas dans le bunker mais je ne suis pas non plus et voilà ma balle est pas super bien posée ce qui va m'imposer quand même un coup relativement technique si je veux atterrir correctement sur le green même pas comment on... alors je vais le droit au coup d'essai la balle en descente. Voilà. Je vais jouer un truc dans le genre. J'ouvre mon club parce que je veux qu'elle monte. Elle est montée, ok. Après, elle roule quand même pas mal. Bon, je suis quand même content. Alors voilà, la joie des concours, c'est en même temps de sortir des coups. Bah, faut sortir de certaines situations. Un golf facile. Alors vos pronostics, vos pronostics. Je la rentre ou je ne la rentre pas cette balle. <rire> ah, j'ai pas gagné le bogey. c'est toujours un plaisir de vous emmener golfer c'était le trou numéro 4 des cancours bon là je fais un bogey. Ah, le but une approche c'est propre hein? je suis quand même content de ce que je fais et on va enchaîner il reste deux trous le 5 le 6 pour faire euh, pour faire pour un tour complet et concours Allez, nous revoilà au golf des Cancours, nous revoilà au golf des Cancours. C'est le trou numéro 5, celui-là. Alors, il est pas mal encore, hein. regardez, bien étroit, le green est partagé avec le trou numéro 2. C'est le grand haricot et là, on est sur la partie gauche du green. Donc, il y a du monde en bas qui est sur le trou numéro 2. Donc, en fonction du genou de navage, il faut pas oublier de crier balle. Et voilà, 127 mètres, on doit être à 125 mètres, là, entrée de green. Donc, on pourrait presque considérer 130 mètres sur le, sur le green, en bas, où se trouve le drapeau. Sauf que, comme on est en descente, euh, moi, je l'attaque, là, je vais mettre un fer E7. Euh, voilà. Hop. Un petit peu gratouillé gratouiller donc il a pas volé j'aurai une approche euh, un coup d'approche le pitch euh, un petit pitch à faire et vous allez comprendre que celui-ci en mode pitch n'est pas simple bon ça fait euh, ça fait quelques trous que je fais le malin donc euh, j'ai juste fait un, un boguet sur le trou du numéro 4 je joue plutôt pas mal depuis tout à l'heure je m'en c'est le risque aussi, je monte en confiance. Et là je viens de gratter ma balle. Elle est un peu.. Voilà. donc elle a perdu toute la distance que je souhaitais. Et je vais avoir une approche à jouer, mais pas une approche des plus simples. Parce qu'en fait, et Ekancourt à cette particularité, monte et descend. Donc euh, là, je vais avoir une approche en descente. Ce n'est pas forcément facile. Avec un drapeau qui est entrée de green. Donc, très peu de place pour rouler un terrain qui est encore un peu euh, gras donc en gros je suis en train de vous partager ma réflexion de comment je vais le jouer donc voilà ce que ça donne déjà donc là on a ma balle qui est sur le fairway le fairway est un petit peu grassouillé on a donc, le terrain qui est en descente <rire> et très peu de place pour placer la balle j'ai bien fait monter mais j'ai bloqué mon club ah merde pardon ah mince zut ça perd les stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop Je sauve le. Je trouve moi que je sauve le, le boguette, c'est pas gagné mon pote. Donc euh, on est au trou numéro 5. Par par par boguet boguet. Ouh, c'est plutôt pas mal. Si j'arrive à faire un tour euh, un tour sur six trous euh, sur cette lancée, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt content. Ah je vous aura emmené golfer sur mon golf de coeur d'origine. Là où j'ai débuté. et eh oui. Allez au numéro 6 je vous, je vous le présente tout de suite alors le trou numéro 6 des concours le voici donc tout en montée vu sur la ferme pédagogique en face là où les enfants viennent découvrir le golf il fait 112 mètres entrée de green il monte. monte. moi je vais le mettre à 120 ben, je l'estime voilà une montée à 120 mètres et la particularité, trois bunkers, un à droite, un au milieu, devant et un à gauche donc le green est plutôt euh, super bien défendu. J'ai pris un fer 7 en main. J'espère que ça va suffire. Je que ça va suffire. Allez de mon contrôle pas mal elle est plein fer ouais euh, plein fairway. elle est plein green je suis content de cette balle un bon départ et voilà on termine ce ce citrou les concours donc voilà ça il est vachement bien pour les gens qui sont sur la de sergy ou à proximité de sergy pontoise entre midi et 2 en fin de journée ce que je viens de faire là ou pour une après-midi complète vous faites trois tours vous faites un 18 hein. et là il est plutôt rapide on le fait un six trous sur un bon rythme il est fait en trois quarts d'heure en moins d'une heure il est fait à un bon rythme ce qui est que la pause la pause du midi 6 7 8 9 trous vous avez fait, euh, vous avez fait votre parcours, voilà, économiquement il est super intéressant et pour être franc j'ai voulu faire cette vidéo parce que et qu'en c'est un golf associatif qui vit avec ses membres, avec ses bénévoles, beaucoup d'efforts qui sont faits pour entretenir ce parcours c'est ici que moi j'ai découvert, avec la convivialité des membres, que j'ai découvert le golf, le plaisir du golf. Des événements comme la fête des Cancours au mois de septembre qui est toujours très très amusant à faire. Alors si vous avez des amis à qui vous voulez faire découvrir le golf, je vais pas dire faites comme moi, mais c'est ce que je vais faire. Moi je vais emmener des amis ici. Donc j'ai déjà une petite liste de potes, de connaissances, de gens qui m'ont parlé du golf. Je emmène faire des portes ouvertes et des initiations parce que c'est toujours bien de passer dans les mains d'un pro. Mais je les emmène souvent, pour ne pas dire toujours, à Écancourt parce concours ça leur permet de découvrir les joies du parcours. Et voilà, vous pouvez découvrir les joies du parcours à Écancourt et le bonheur du golf. Donc j'espère que cette partie, j'espère que cette partie vous a plu. Comme d'hab, vous aimez, je vous emmène golfer. Un pouce en l'air, un like, un like, un pouce bleu, un partage. Partagez cette vidéo à vos amis, donnez leur envie d'aller découvrir le golf. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Ça vous permet de recevoir les vidéos en avant-première ou du moins dès que je les mets en ligne. Et puis on se retrouve très prochainement sur d'autres golfs. Je vous emmène golfer. quand même le trouve voilà ma balle à pitcher donc à hauteur du drapeau mais un peu loin quand même mon pitch est là donc toujours mon petit plaisir hein, relever mon pitch alors je sais pas comment ça va se passer normalement on a plus le droit d'utiliser le terme pitch je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo Allez, c'est hors de mon contrôle. Ah, gzouille, gzouille, gzouille, gzouille, gzouille. Ah J'allais dire un part. Est Ce qui m'aurait fait un plus deux, et maintenant je fais un tour avec en cours. A plus trois moi je suis content, hein. 3 à part, 3 bogeys, ça fait plus 3 sur un tour à Écancourt. et, et bien ça a été un plaisir de vous emmener à golfer euh, à Écancourt e en mode vlog vous avez cette fois-ci 6 trous qui vous sont présentés et je vous invite à faire découvrir ce golf, cette association, le plaisir du parcours à Écancourt. E et voilà, de liker euh, la page Facebook du golf des Cancours qui vient d'être lancé et puis vous avez une opération je crois spéciale est en train de se faire pour attirer du monde, je peux pas trop dévoiler parce que je ne sais pas ce qu'il y a à la clé, mais il me semble qu'on parle de voyage, de choses comme ça, ça vaut le coup de venir s'inscrire ici. Allez, à bientôt sur les parcours, à bientôt je sur Je vous emmène golfer, et à très très bientôt pour le plaisir du golf et de ces parcours. Ciao les amis